La semaine dernière, je suis allé animer une formation à la communication efficace à Madrid avec les managers de la direction financière d'un grand groupe américain. J'avais travaillé avec leurs homologues français et les espagnols où ils ont envie de tester. En me préparant pour cette formation, je n'en menais pas large. D'accord, je parle bien espagnol. D'accord, je viens de passer un mois de vacances dans un petit village espagnol en parlant espagnol avec ma femme espagnole. D'accord, j'ai déjà animé des formations en espagnol au Paraguay. Bref. Je répétais espagnol comme un mantra, mais cela ne bloquait pas une autre voix qui, elle, répétait en même temps Est-ce que je vais être aussi efficace qu'en français Est-ce que je vais comprendre si l'un d'eux a un accent trop prononcé Est-ce qu'ils ne vont pas s'agacer ou bien me prendre pour un nul si jamais je cherche trop mes mots ou bien si je fais trop d'erreurs Bref, un dialogue interne entre une voix assez peu réconfortante et, et une voix très critique. La seconde l'emportait nettement et mon niveau de stress augmentait lentement, mais sûrement. Alors, j'ai décidé d'appliquer une des techniques que j'enseigne dans mon stage sur la communication efficace et qui permet de passer du stress au trac. Première étape, ne pas faire comme si. Comme si ça va bien se passer. Comme si, non, non, en fait, je ne suis pas stressé. Comme si, etc. Deuxième étape, constater que je suis en train de lister tous les obstacles, problèmes, bugs possibles et qu'en faisant cela, mon énergie se focalise sur ce que je veux éviter. En faisant cela, je bloque mon énergie, je ralentis le fonctionnement de mon cerveau, c'est ce que montrent les observations en images numériques, mes peurs augmentent, je sors du réel et je fige. Mieux vaut refocaliser mon attention sur ce que je souhaite, sur mon objectif. Cet objectif, c'est l'endroit où je serai heureux d'avoir embarqué mon public. Donc, ça n'est pas qu'ils disent que je ne parle pas trop mal l'espagnol, ni qu'ils aient compris ce que je voulais dire, ni même euh, que la formation a été intéressante, finalement. Ce qui me ferait plaisir, c'est bien plutôt qu'ils aient envie, à la fin des deux jours, de tester cette méthode. Et bien sûr, je réalise alors que c'est le même objectif que dans mes formations en France ou en Belgique. C'est la question, d'ailleurs, que je pose à la fin. Est-ce que vous avez envie de tester cette méthode Et j'ai toujours la même joie profonde Lorsque les participants me répondent, oui, je vais la tester. Une fois que j'ai revisualisé cette joie, les obstacles sont revenus à leur juste place et dans leur juste proportion. Je ne les ai pas niés, fait comme s'ils n'existaient pas. Au contraire, je suis passé par une phase de relaxation-concentration encore plus longue que d'habitude, pour être focalisé avec encore plus d'intensité sur mon objectif. Et la formation a démarré dans une magnifique énergie. Puis, pendant ces deux jours, je suis resté très attentif à tous mes signaux d'alerte, ceux dans le corps comme ceux dans le discours. Et chaque fois que je les voyais réapparaître, je ne me critiquais pas, ce qui aurait de nouveau bloqué mon énergie. Au contraire, je faisais remonter la joie sur le devant de la scène en me reconcentrant sur l'envie d'atteindre mon objectif. Alors, je souriais et je repartais dans la bonne direction. Les évaluations que j'ai reçues ce matin me montrent que j'ai bien atteint mon objectif et que mes incorrections en espagnol n'ont absolument gêné personne. Si je vous raconte cette histoire, c'est que beaucoup d'entre vous doivent faire des prises de parole dans des langues étrangères, en particulier l'anglais, et vous vous dites peut-être ce genre de phrases. Est-ce qu'on va bien me comprendre Ou bien, qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à trouver le mot juste Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais trop de fautes Toutes ces questions reviennent à analyser les obstacles. Je ne dis pas qu'il faut ignorer ces obstacles. Ce que je vous dis, c'est qu'il vaut mieux remettre ces obstacles dans la perspective de votre objectif. Par exemple, « Est-ce qu'on va bien me comprendre ?» me semble beaucoup moins important que « Est-ce que je les aurais convaincus de travailler avec moi ?» Me faire comprendre est un moyen pour atteindre cet objectif. Et il n'est pas nécessaire que toutes mes phrases soient parfaites pour me faire comprendre. Conclusion dans une langue étrangère, encore plus que dans votre langue maternelle, soyez d'abord attentif à la construction de votre objectif. Et si vous avez encore des questions sur la manière de le faire, inscrivez-vous au prochain stage Communication Efficace. À très bientôt.